Ciao à tous et bienvenue, c'est Priscilla comme d'habitude et je vous souhaite une excellente année 2019. J'espère que vous avez super bien fêté cette fin d'année 2018. Je pense que pour nous tous, ça a été des moments de retrouvailles, de partage avec les amis, d'amour, avec la famille, des cadeaux, mais aussi beaucoup trop de nourriture. Et c'est pour ça que je vous fais cette nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler, que vous compreniez... Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand on mange différemment de d'habitude et surtout quand on mange trop Parce que là, je pense pour la majorité des personnes, si vous me ressemblez, même si vous essayez de ne pas trop manger, on fait des excès. On, moi, je ne bois jamais. Là, j'ai bu de l'alcool. Euh, je mange... Pas mal de desserts dans la vie quotidienne mais je fais quand même attention là j'ai pas vraiment regardé les petits chocolats dans la journée par ci par là donc en fait ce qui s'est passé c'est que mon corps il a été en surcharge au bout d'un moment j'ai senti de la fatigue j'avais la le teint gris j'étais pas bien donc je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment ça se passe et si vous voulez perdre du poids comment vous devez d'abord comprendre de ne pas en prendre et euh, comment ça se passe dans votre corps donc tout simplement quand on mange trop qu'est ce qui se passe dans le corps et eh ben il va s'avérer que on met beaucoup trop d'aliments dans notre corps et le taux de sucre dans le sang va augmenter quand ton taux de sucre dans le sang augmente ton corps, comme il n'en a pas besoin tout de suite et que tu n'es pas en activité, en train de chasser ou quoi, eh ben il va aller le stocker, il va le stocker sous forme de glycogène en majeure partie. Le glycogène, donc ça va être le, le, la dégradation des sucres, donc le glucide, et stocké sous forme de glycogène, donc ça va être surtout au niveau de, du sang, le glycogène dans le sang qui va être disponible tout de suite pour un effort, dans le foie et aussi dans les muscles. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu stockes ce glycogène C'est l'insuline. Grâce à l'insuline, et non pas à cause de l'insuline, grâce à l'insuline, va... l'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas qui va réguler... Euh, le taux de, de sucre dans le sang. Sans elle, on est diabétique, hein. clairement c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein. les diabétiques doivent s'injecter des doses d'insuline pour pouvoir réguler leur taux de sucre dans le sang. Donc le taux de sucre dans le sang, il est là en excès quand on fait un excès alimentaire, d'accord On n'a pas l'habitude de manger comme ça, on va manger trop d'un coup et paf, là tu vas avoir l'insuline le, le, qui va arriver pour pouvoir aller stocker, donc oui, euh, à cause d'elle, on stocke, mais grâce à elle, on a euh, moins de sucre dans le sang, ce qui nous permet de vivre normalement. Euh, les stocks faits donc sous forme de glycogène vont être utilisés quand tu vas faire une activité physique. Donc d'abord, le glycogène du sang va être utilisé tout de suite, et disponible tout de suite, et ensuite le glycogène hépatique, donc du foie, et ensuite le glycogène du muscle. Il me semble que c'est dans cet ordre-là. Dans tous les cas, ton glycogène, il va être utilisé si tu as une activité physique, surtout. Le plus gros consommateur dans notre corps de glucides, donc de sucre, est le cerveau. Donc déjà, si tu as un cerveau qui fonctionne correctement et que tu l'utilises à bon escient, eh ben, tu vas déjà pas mal consommer de, de glucides, donc de sucre. Et donc, pour toi, comme pour moi d'ailleurs, ça va être important de manger... Des sucres et l'insuline est importante pour stocker, on est d'accord, pour pas que trop pas il y ait trop de sucre dans, dans le sang. Donc maintenant, vous avez compris que trop d'aliments, trop, on mange trop, beaucoup plus que d'habitude, va augmenter le sucre dans le sang. Donc ce qui va faire que ça va faire intervenir l'insuline, cette hormone qui va nous permettre de stocker le sucre en trop au niveau des graisses, et au niveau du glycogène. Donc, euh, va faire des stocks de glycogène. En gros, après tout ça, on aura stocké des graisses. Donc, le sucre dans le corps se transforme en graisse, mais également à l'inverse. Les lipides, donc les graisses, par l'action de l'hypolyse, se transforment en sucre pour donner de l'énergie, et notamment en triglycérides, pour donner de l'énergie au muscle quand il en a besoin. Okay donc, si tu as fait une activité physique, alors que tu as mangé, et que tu as autant dépensé que mangé il y a un équilibre par contre, si tu as fait comme nous, euh, des petites siestes après manger, même des bonnes siestes, à rien faire de la journée, à discuter, assis à, sur une chaise autour d'une table, euh, à pas trop te balader, ou même si tu as fait des petites balades, excuse-moi de le dire, d'une petite heure en marchant tranquille dans la nature, ça, ça compte pas vraiment. C'est toujours bien de s'aérer, ça fait du bien pour l'esprit, mais ça compte pas au niveau physique, corporel, au niveau des hormones, au niveau du sucre, au niveau de, de, des graisses, tu vois. Donc... Là, ça veut dire que tu as emmagasiné. Seulement, le corps, comme il n'a pas l'habitude de manger autant, eh ben, il va les brûler aussi vite si, si ce n'est pas une habitude. Normalement, sans rien faire, au bout de 2-3 jours déjà, euh, le corps il se régule tout seul. On a moins faim quand on rentre, on est des fois même dégoûté. Le foie il est fatigué d'avoir digéré euh, des trucs qu'il n'a pas l'habitude de manger. Donc euh, tu vas en avoir assez et là tu vas dire « bon, on va soupe maintenant ». Ça, de toute façon, c'est la bonne solution. Donc la première des choses pour le foie. Le foie déjà c'est un des plus gros organes du corps, il pèse euh, environ 1,5 kg, donc il est assez énorme. Il va traiter les déchets, il va traiter les nutriments, donc il va tirer les nutriments des aliments pour les envoyer dans votre corps. Donc il est super important que ce foie il soit en bonne santé. Et là, quand on le surcharge, il se fatigue. La première chose à faire quand tu sens que... Donc, Comment on sait déjà que notre foie il est un peu fatigué Disons que tu es tout le temps fatigué après avoir mangé, tu as toujours envie de dormir. Tu as la langue blanche aussi. La langue blanche, ça veut dire que ton foie il, il a du mal à, à digérer. Si tu as du mal à digérer et que tu sens qu'après manger, tu es tout le temps lourd et tout ça, ça c'est le foie, il, a, il, il va falloir l'aider dans ce cas-là. Si tu as de, donc, euh, de la fatigue chronique, ça peut venir du foie aussi. Et également un teint euh, brouillé un peu. Ça, c'est le foie. Donc, quand le foie il est fatigué, il ne fait plus vraiment son travail. Il n'arrive plus à sécréter autant de bile pour digérer les aliments. Et donc, il va commencer à moins euh, détoxifier ton corps. Parce que le foie sert aussi à détoxifier ton corps. Et donc, si tu ne détoxifies pas ton corps, qu'est-ce qui va se passer Tu vas emmagasiner les toxines. Le foie ne fonctionne plus correctement, il emmagasine les toxines, donc les graisses se font plus facilement aussi dans le corps, etc., etc. Donc, quand tu as compris ça, il faut prendre soin de ton corps, en ne mangeant pas trop, pour ne pas faire des pics d'insuline, et donc pour éviter de stocker tout, euh, tout ce sucre sous forme de graisse, et faire une activité physique. Jusque là, tout va bien. Maintenant, si ton foie il a été fatigué parce que tu l'as surchargé, je vais vous donner quelques astuces pour euh, permettre d'évacuer tout ça. Maintenant que vous avez compris comment votre corps fonctionne, je pense que vous le respecterez et vous le surchargerez beaucoup moins. La première chose qu'il y a à faire, c'est déjà arrêter de manger. Eh oui, je sais, ça paraît bizarre, mais euh, arrêtez de manger. Parce que comme ça, déjà, votre foie va pouvoir se reposer. Et quand votre foie il va se reposer, il va se remettre en état. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu un animal qui est malade. Vous pouvez toujours lui donner à manger, même un enfant. Un enfant malade, vous pouvez toujours lui ouvrir la bouche, lui mettre de la nourriture, il va la recracher parce que son corps lui dit qu'il a besoin de toute l'énergie nécessaire pour soigner d'abord ses organes. Il ne peut pas digérer un autre truc. Il est en train de digérer un truc, quelque chose d'interne, peut-être une maladie ou quelque chose. En tout cas, le corps fonctionne comme ça. Et donc, le repos, le jeûne, permet de mettre le corps au repos et de mettre tous les organes au repos. Ça va les relancer par la suite en meilleure santé. Donc, bien sûr, quand on parle de jeûne, vous pouvez toujours boire des tisanes, ça fait toujours du bien. Évitez de trop boire d'excitants, de thé. Évitez vraiment le café, l'alcool, ça c'est à enlever complètement quand vous jeûnez et euh, dans les prochains jours, si vous voulez euh, prendre soin de votre foie. Il faut donner le temps au foie de se restaurer. Et pour ça, il faut lui apporter que des choses... Euh, pur, d'accord Évitez la viande, évitez les laitages, tous les produits transformés, euh, ça ne va pas lui faire du bien. Et surtout avec tout ce qu'on a emmagasiné déjà, laissez-lui le temps de, de se nettoyer. Euh, buvez beaucoup d'eau, ça c'est vraiment quelque chose qui va permettre de, de nettoyer, mais vous pouvez aussi faire un jeûne sec, c'est-à-dire euh, ne pas manger pendant une journée et ne pas boire. Et ensuite vous reprenez le lendemain tranquillement avec un peu d'eau et tout ça. Vous pouvez également euh, vous nourrir qu'à base de potage pendant quelques jours pour vraiment détoxifier le corps, le potage de légumes. Euh, par exemple, euh, en ce moment, il y a le radis noir. Le radis noir, ça va être un très très bon détoxifiant pour le foie. Il y a l'artichaut qui est un très, bon, euh, très très bon légume pour détoxifier le foie également. Donc euh, Vous pouvez vous faire des soupes avec du poireau qui est très très bon aussi pour vous nettoyer. Essayez de varier, mais en tout cas de respecter le corps en lui apportant uniquement des choses saines, d'accord Légumes, fruits, euh, eau, évitez vraiment tout le reste, tout ce que vous avez consommé pendant euh, ces fêtes, évitez-les. Alors il y a une tisane qui est très bonne à faire et qui va vous permettre, qui va vous aider à euh, massir, entre, en tout cas si vous la buvez, vous aurez plus la sensation de satiété sans avoir mangé. Donc comme ça, vous n'aurez plus envie de vous jeter sur la nourriture, si c'est le cas. Et euh, elle va vous permettre de vous euh, de détoxiner, ou en tout cas de vous purifier un peu l'organisme. Donc euh, je vais vous présenter une tisane que je fais de temps en temps, euh, moi, et un jus aussi que je peux faire de temps en temps. Après, c'est au goût de chacun. À mettre plus ou moins d'ingrédients mais voilà donc je vais commencer par la tisane la tisane elle renforce aussi les défenses immunitaires si vous avez des douleurs au niveau du ventre ou que vous n'avez pas bien digéré elle va vous permettre de mieux digérer donc qu'est ce que je fais je mets tout simplement de l'eau dans une casserole et j'achète du gingembre frais donc j'insiste sur le fait qu'il soit frais et je le coupe donc j'enlève la peau je coupe le gingembre je l'écrase pour faire sortir la toutes les, les substances et je le mets dans l'eau à bouillir euh, quand l'eau bout, je laisse 2-3 euh, minutes comme ça ensuite pas, je ne veux pas trop faire bouillir c'est plutôt une euh, ça va être plutôt sous forme de tisane et infusion d'accord j'évite de trop faire bouillir parce que je, je, je pense que ça peut enlever les, les propriétés euh, que, que ça peut avoir le gingembre et les autres euh, choses que je vais vous dire donc euh, je mets de la badiane ou de nice étoilée, ça, ça a été conseillé par ma petite cousine, et c'est vrai que ça a un effet très très bon. Je peux mettre également du thym, le thym c'est un antiseptique, c'est un antibiotique naturel, donc ça vous permet de digérer, d'éliminer de, vraiment toutes les mauvaises, euh, toutes les toxines de votre corps. Je mets de la cannelle, la cannelle qui permet de mieux digérer la digestion, euh, quand vous buvez de la cannelle, il faut savoir que c'est excellent pour la digestion, contre les maux de ventre, également, c'est excellent, et c'est un anti-vomitif, pour les personnes qui ont des nausées et tout ça, c'est très très bon. Donc voilà, je fais ce mélange là, il me semble que c'est tout, je rajoute un peu de miel avec du citron. Donc ce que vous pouvez faire aussi pour le foie, si vraiment vous en sentez euh, le besoin, c'est tous les matins au réveil, vous prenez un demi-citron pressé, j'insiste sur le citron pressé, faut il faut qu'il soit frais, et avec un tout petit peu euh, d'eau tiède. Quand je le fais, ça fonctionne bien, donc voilà. Si vous préférez l'eau froide, prenez de l'eau froide. Mais euh, l'eau froide va avoir une réaction très euh, dure sur l'estomac, et donc je pense pas que ce soit le, la meilleure solution. Soyez doux avec vos corps, encore une fois, soyez doux avec vous-même. Et ensuite, je peux me faire un jus. Donc le jus, euh, je vais mettre un demi-citron, une pomme, deux petites carottes, euh, une demi betterave euh, fraîche, et un demi-radis noir. Je peux également rajouter du persil et de l'ail. Donc, euh, le persil, c'est très riche en vitamine C. Et l'ail, c'est un anti, pareil, antibiotique, antiseptique, anti... Voilà, ça nettoie. Moi, là, je le mets très rarement parce que je ne le digère pas bien, justement. Et, euh, et donc, là, vous pouvez voir ce que vous digérez ou pas. Et vous faites votre mélange. Si vraiment, vous avez eu des abus, je vous montre ça c'est du desmodium c'est excellent pour le foie donc desmodium euh, c'est une plante également donc euh, moi je l'ai trouvé sous cette forme là en, euh, sous forme de gélule voilà et euh, ça à prendre euh, vous faites une petite cure donc euh, moi je suis pas trop pour les cures mais euh, j'en ai pris parce que là je sens que euh, moi je, je bois jamais comme je vous ai dit et là j'ai fait des excès au niveau de l'alcool j'ai dû boire un verre tous les jours euh, pendant une semaine presque donc, euh, donc voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, likez, partagez sur les réseaux sociaux, mettez-moi des commentaires et euh, mettez-moi vos recettes à vous si vous en avez, parce que ça m'intéresse aussi de, de tester de nouvelles choses. Et euh, quels sont vos conseils à vous Qu'est-ce que vous faites après les fêtes pour mincir, en tout cas pour retrouver la ligne Si vous avez pris du un peu trop de poids, euh, si vous avez fait trop d'excès, ou vous vous sentez trop encombré, qu'est-ce que vous faites voilà, dites-moi, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous